Bonjour, Bonjour. pour, pour ce nouveau booktubing, ça va être pour nous l'occasion de vous présenter un livre de jeu de rôle qui s'appelle « Perdu sous la pluie ». On va être très thématique. Alors, « Perdu pour sous la pluie », en plus d'être un très chouette jeu de rôle, c'est aussi l'occasion pour nous de vous parler du fait qu'on a du jeu de rôle à la bibliothèque maintenant. On a un fond euh, très chouette, Donc, va vous parler Pauline, notre super stagiaire. Alors, depuis maintenant quelques mois, nous avons, grâce à de généreux donateurs, qu'on remercie, on vous aime les gars, euh, un magnifique fond jeu de rôle, euh, qui est accessible à tous et que vous pouvez emprunter. Alors, perdu sous la pluie, c'est aussi très chouette pour nous, parce que son créateur, Vivien Féasson, était venu à la bibliothèque. C'est d'ailleurs son exemplaire qu'on a là, pour frimer un peu. Pour animer des parties de sa création, notamment en jouant à Libreté, qui est un jeu inspiré donc de Père du Fou l'appui, qui le complète et le renforce. Nous, on va quand même vous parler de celui-là, qui est un petit jeu très chouette, auquel on a eu l'occasion de jouer. Alors pour commencer, euh, c'est un beau livre avec euh, des illustrations qui mettent vraiment dans l'ambiance, qui font un petit peu euh, un petit peu old school, un petit peu conte d'enfant. Euh, et comme ça parle de l'enfance, c'est plutôt pas mal, voilà. C'est un livre qui est aussi très facile à prendre en main. On peut voir qu'il y a assez peu de texte pour le coup, que beaucoup de ce texte en plus est vraiment pour mettre dans l'ambiance. On commence d'ailleurs avec une petite, un, un petit chant des sirènes dont on va vous parler pour bien commencer à sentir tout le côté horrifique de la chose. Et donc, toutes ces petites illustrations très contes qui sont vraiment jolies et ajoutent beaucoup à l'ambiance du livre. Alors, nous, comme nous sommes des personnes plutôt concernées par notre métier et que nous voulons assurer un suivi euh, très proche de nos collections, nous avons choisi de euh, le jouer avant de vous en parler pour se faire un petit peu une idée de ce que c'était, Perdu sous la pluie. Parce que la veille professionnelle, c'est très important pour nous. Très important. Alors, Perdu sous la pluie, pour y jouer, il faut être entre 2 et 5. Et pour tous ceux qui ont une habitude du jeu de rôle, je vais dire quelque chose qui risque de faire hérisser quelques là, parce qu'il n'y a pas de maître du jeu. Non, ni per... de lancer de dés. <rire> ni de lancer de dés. Désolé. Perdu sous la pluie, c'est purement un jeu narratif, euh, où les joueurs construisent vraiment ensemble l'histoire, mais totalement de manière collaborative, sans jamais qu'il y ait un maître du jeu qui pilote le récit. Alors, ça peut sembler un peu étrange et pour nous, ça l'a un peu été au début parce que personne autour de la table n'avait encore fait de jeu de rôle vraiment narratif. Mm -mm. euh, je pense qu'on avait majoritairement des expériences de jeu très classiques. On avait tué du dragon, on avait vaincu des vampires et tué notre lot de loup-garou. Mais sauver des petits-enfants perdus sous la pluie, c'était une autre paire de manches parce que le jeu a un pitch très intéressant. Sauver serait... ou non. <rire> ou non. Euh, pourquoi ça s'appelle « Perdu sous la pluie » Ben, ça s'appelle perdu sous la pluie parce que nous jouons des enfants, des enfants de différents horizons qui se sont un beau jour, perdus sous la pluie. Et il se trouve que quand des enfants se perdent sous la pluie, ils se retrouvent seuls face aux sirènes de l'aversité. Sirènes de l'aversité dont le but, l'objectif final va être de les séparer puis de les faire disparaître les uns après les autres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Donc, un petit jeu dans la bonne humeur pour commencer l'été de la plus belle des manières. Voilà, voilà! L'idée du jeu est donc assez géniale, vraiment des enfants qui marchent seuls, qui se perdent et qui rentrent dans un monde un peu fantasmagorique où des monstres rôdent, les fameuses sirènes, qui essayent de semer la distance sur leur groupe, de les amener à être seuls et à les dévorer. Donc pour nous, la question principale était comment jouer à ce jeu sans perdre nos amis, déjà. Et là où le jeu euh, n'aide pas à garder ses amis, c'est que les... la mécanique principale qui va permettre en fait, de jouer ensemble est de construire que dans le groupe d'enfants, chacun en, en... en incarnant un de ses enfants, il y a un enfant qui est le fameux enfant perdu. Voilà, du coup, il va falloir à chaque fois qu'un joueur, face à tous les autres, euh, essaie de conserver les attaches qui le... Qui le lie à la vie et au groupe finalement et ça va pas être évident étant donné que les autres du coup vont essayer de lui voler ses attaches en étant le plus méchant possible avec lui alors comme ça on pourrait penser que ça va être un simple acharnement que les joueurs vont essayer de gagner disons le plus vite possible en supprimant toutes les attaches d'un joueur qui sont représentées par dix jetons disposés devant lui et que les autres joueurs peuvent librement une fois par chapitre on y reviendra lui prendre euh, seulement, ça se passe pas tout à fait comme ça, c'était ce qui était très intéressant dans notre partie. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'atmosphère du jeu pousse en fait à ne pas essayer simplement de s'acharner sur un enfant pour y piquer le plus vite possible des la tâche, mais d'essayer de rebondir sur l'histoire qui se crée. Quitte parfois, si jamais on a le sentiment qu'un enfant a réussi à aller au bout de son petit segment sans perdre d'attache, à passer à un autre enfant et à continuer le jeu. Voilà. Donc en fait, l'objectif est moins de faire survivre son propre enfant que de créer une histoire intéressante et de jouer au maximum euh, ses enfants et ses sirènes et la pluie. Et la pluie, qui est donc omniprésente puisque avec un très joli jeu de mots, les enfants ne font pas face à l'adversité mais à l'aversité. voilà euh, Les mécaniques... Euh... Deux jeux, donc les plus importantes, c'est cette attache, c'est le principe d'enfant perdu. Et ce qui a été très intéressant pour moi, qui est pour le coup plus l'habitude de jouer des jeux très classiques, où la construction de personnages passe avant tout, disons, par une feuille très mathématique, où l'incarnation du personnage, ce sont des statistiques empilées les unes sur les autres. C'est que là, pour le coup, la création du personnage se fait très vite, et donne une grande disons, puissance émotionnelle au personnage qu'on incarne. Là, au lieu de se poser des questions comme « de quel royaume de dragon je viens ?», ça va être « quel est mon cauchemar d'enfance ?».« euh, Je pense que mes parents m'ont abandonné parce que… » et ainsi de suite. Je pense qu'on peut dire que le gros, gros point fort de ce jeu, c'est qu'il est très rapide à prendre en main, que… N'importe qui qui aime se raconter des histoires peut y jouer en y passant, en passant un minimum de temps ouais. euh, sur la préparation et, euh, et que l'ambiance est très très efficace. On a eu quelques sueurs froides. Si on revient un peu sur la partie qu'on a jouée, un peu euh, les hauts et les bas pour nous, je pense. Euh, moi, le, ce que j'ai trouvé peut-être, pour commencer par euh, ce qui m'a le plus plu, je pense, c'est le, le fait que le jeu en très peu de lignes, vraiment le livret se lit en 10 minutes, donne une très bonne idée de l'atmosphère disons, qui veut s'en dégager, mmh. et ça nous a permis tout de suite de rentrer dans quelque chose de très fantasmagorique, où la narration était, après les premières hésitations du tout début, très vite partagée, où les joueurs arrivaient très bien à renchérir les uns sur les autres et à créer cet univers. Moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les petites phrases rituelles par lesquelles on commence et on mmh. clôt les chapitres, et qui aide pareil à entrer dans cet univers et, et à continuer cette histoire. Les chapitres étant, pour revenir un peu dessus, le fait que ce fameux enfant perdu dont on parle, qui donc est seul face à l'adversité, à l'aversité donc, euh, apporte donc, par exemple, nous avions le petit Tartoton dans notre histoire, euh, et donc chapitre 1, Tartoton s'il démarre l'histoire, il va vivre une péripétie, puis après, par consensus, les joueurs vont avoir décidé de changer euh, ensemble deux chapitres, et l'ancien enfant perdu va désigner le nouvel enfant perdu. Donc la narration reprenne. Voilà. Donc euh, ça c'est pour les points forts, on euh, a passé un bon moment On aussi. a passé un très chouette moment. Je pense que dans les points, euh, peut-être qu'on ferait différemment si on a l'occasion, mmh. on a fait une partie qui durait une heure et demie, c'était peut-être un peu trop long, je pense. Au début, on était un peu timide sur le fait de s'enlever des attaches. À mon avis, quelque chose qui aurait duré 45 minutes, une heure, nous aurait peut-être permis d'être plus intense sur toute la durée de la chose. Euh, je pense aussi que... Mais ça, ça rentre plutôt dans les points forts. Ce jeu est assez facilement adaptable à chaque groupe. Oui. Et en fait, euh, il suffit de jouer une partie avec les règles canoniques, si on veut, pour ensuite pouvoir assez facilement l'adapter à ses envies et à ses, ses préférences. Complètement. Donc je pense qu'effectivement il y a des choses qu'on ferait sans doute différemment. Peut-être qu'au niveau des attaches, euh, il y aurait des choses à... Euh, perfectionner un peu. Voilà. Et... Non, adapter à chaque groupe, finalement. Mais, euh, mais c'est un jeu qu'on pourrait très facilement rejouer. Et je trouve d'ailleurs, la première lecture que j'en ai eue, j'étais un peu dubitatif, j'avais très peur du coup que le fait qu'il y ait très peu de règles euh, induise du coup des comportements dans les joueurs ou... On, on serait du coup par exemple euh, trop agressif donc sur le vol d'attache j'en parlais ou ainsi de suite et que de fait le fait qu'il n'y ait pas de règles qui protègent un peu les joueurs pendant les phases où ils sont perdus fasse que la partie soit hyper dure à vivre et intense et peut-être même un peu trop euh, trop intense pour le joueur qui serait en difficulté en fait je me suis rendu compte que le, le jeu ce qui se prête très bien à pousser les joueurs à vraiment se concentrer sur la narration et en tout cas que la narration euh, permettre vraiment aux joueurs de se concentrer purement sur le fait d'élaborer ensemble l'histoire et pas tellement sur le fait de chercher à pourrir un joueur et un enfant. Même le petit Hugo. Même le petit Hugo. Pourtant le petit Hugo, il vivait des trucs difficiles. Pso. Voilà, donc en tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. Euh, je pense que c'est un jeu qu'on peut dire qu'on rejouera. On rejouera, pour On rejouera et je pense que c'est une assez bonne introduction à ce qu'est le jeu de rôle narrativiste. Pour finir, bah, je pense qu'on peut remercier énormément tous ceux parmi vous qui nous ont aidés à constituer ce fond. Merci les gars. Vraiment. Tout autant en nous donnant des documents, qu'en venant participer à des soirées à la bibliothèque, qu'en animant des tables de jeux de rôle, qu'en répondant à nos questions, parfois un peu naïves, sur les forums de jeux de rôle. Donc merci à tous. C'est toujours un grand plaisir pour nous en bibliothèque de pouvoir vivre vraiment une expérience comme ça où les gens participent et s'investissent dans leur établissement. Donc merci beaucoup. C'est trop cool.